Nous allons parler encore des bandits du CNRD. Monsieur le populiste, le putiste narco, Mamadi Doumbouya, qui pense pouvoir tromper les Guinéens. Aujourd'hui, les comptes gelés, le but, c'est de faire taire tout le monde pour ne pas que les gens puissent le dénoncer à l'international. C'est pourquoi les comptes gelés, et je vous ai dit, même les commerçants, c'est fait exprès. Juste parce que oui, on disait non, c'est des gens qui supportaient la Seloudal. Tout est fait exprès. Il ne veut pas qu'il y ait des mouvements de contestation, en tout cas, contre son pouvoir de, de narco. Et vous avez tous vu aujourd'hui. C'est pourquoi je vous avais dit dès le début, j'ai dit la vérité va triompher. Ce sont ces vérités-là. Lorsque un bandit, un traite, un narco fait le coup d'état à son bienfaiteur. Vient se flanquer devant les Guinéens pour dire, oui, troisième mandat, refondation, développement. Grâce à qui Grâce à qui nous avons ces projets-là L'échangeur de Kagbelé, c'est le fonds coétien et de Abu Dhabi. Grâce à qui Notre veillant premier ministre qui est en prison aujourd'hui, Dr Kassori. C'est eux qui ont obtenu ce financement. Mais demandez au CNRD combien les coëtes à donné et l'autre Abu Dhabi, ils ont donné pour ce projet. Vous allez comprendre qu'ils ont bafoué l'argent. Mais le Guinéen ne cherche pas à comprendre. Ah non, l'État c'est la continuité. C'est l'échangeur qui a été prévu et non pas un pont c'est l'échangeur qui a été provu et non pas un pont. Le président Fakonde il a fait pause des pierres. Alors, s'ils ont changé le plan initial, faire autre chose, accélérer, juste avoir le nom du populiste, parce que le monsieur, les chantiers en cours du président Fakonde, il veut terminer ça vite. À la fin maintenant, des, des 24 mois, c'est pour dire ah, je crois qu'il est en train de travailler, on va faire ça. Mais pendant qu'eux, ils sont là, là, vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi ces bandits-là ne trouvent pas de financement Pourquoi les banques mondiales, les institutions, ces pays-là ne donnent pas de financement Vous voyez, vous voyez dans ça qui était venu se promener ici aux États-Unis Juste pour convaincre, c'est pour vous dire que personne ne va donner de l'argent. Tout ce qui est là comme chantier, ce sont des chantiers grâce au gouvernement du président Alpha Condé. Mais le Guinéen ne comprend pas. Oui, oui, ben, regardez aujourd'hui, si ce n'est pas une insulte, on vous dit non, c'est à cause du troisième mandat. Qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait du mal? Tous les projets, il est en train de travailler. Le pays était en chantier, partout où ils sont. Paul Kagame. Paul Kagame qui est venu en Guinée. Aujourd'hui, le pont dont le président Alpha Condé s'est battu grâce à son gouvernement. Trouver le financement, faire pose de pierre. Commencer le chantier. Le bandit, le Nyambo, le Nafi, le traître, le narco, il vient, il donne le nom à Paul Kagame. Si ce n'est pas encore une insulte. Non, mais c'est dommage. Non, mais c'est une insulte. Qu'est-ce que Paul Kagame a fait 23 ans au pouvoir. Toi, tu dis à ton bienfaiteur que lui, c'est un dictateur. Que lui, il n'avait pas droit à un troisième mandat. Paul Kagame. 23 ans, il est au pouvoir. Et il a encore 7 ans devant lui. Les Guinéens, vous avez compris maintenant. Quand je vous dis qu'on a affaire à des bandits, à des vrais gangsters, Mamadi Doumbouya est un bandit. Et son clan, ce sont des bandits, des vrais bandits. Le pays, quand on vous dit le pays est pris en otage, vous avez bien compris maintenant de quoi on vous parlait. Voilà. Non, euh, Ibrahim Adjani, 29 ans, moi je ne parle pas à ces moments de rébellion, mais je parle quand il, il a commencé à organiser des élections, quoi, pour dire qu'on devait voter pour lui. Je comprends bien, Mamadi, euh, euh, Ibrahim Adjani. Non, mais c'est dommage. Comment toi tu peux prendre Paul Kagame pour un modèle et tu fais le coup d'État à ton bienfaiteur qui a créé les forces spéciales Celui qui a créé les forces spéciales, toi te mettre à la tête. Celui qui a trouvé le financement de ces projets, qui allait convaincre des partenaires pour financer ces projets, toi, le bandit, tu prends le nom de ce projet pour donner à Paul Kagame. Si ce n'est pas pour une insulte, pour dire que oui, tu as la force. Mais c'est une insulte. Non. Franchement, Kala nous aide. Kala nous aide. Augmentons les prières. Augmentons les prières. Ces, ces derniers jours, pour le départ de ce bandit, de ce traite, de ce nafugui qui a la tête de la Guinée aujourd'hui. Vous avez tous compris, on n'a plus besoin de parler. Affaire de drogue, vous avez tous vu, des tonnes, des saisies, tonnes. Le chef bandit, c'est Mamadi Doumbouya. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont même dépassés. Disent, comment l'homme, il peut être ingrat de la sorte toi, tu dis que non, ton bienfaiteur, lui, il a fait le troisième mandat, il n'avait pas droit. Il n'a pas droit à dépasser. Mais, toi, tu donnes le nom de ce pont. Ce que l'autre, il s'est battu, le président Fakonde s'est battu pour qu'on puisse avoir ce projet-là. Toi, tu prends le nom, tu donnes à quelqu'un qui a fait plus de 23 ans, qui continue, qui est au pouvoir. et eh, eh, fils de l'homme, Bali Lidi. Eh, fils li de di, l'homme, Mamadi. Et eh, t'es malouya Mamadi, Dumbuya. Même si tu donnais le nom là... A au moins Moi j'allais dire c'est mon beau... J'ai dit c'était bon... Même si tu donnais le nom là... à Baouri... C'était encore plus bon... Mais c'est un Guinéen. Mais... Toi tu t'es flanqué devant les gens ici... Qu'on a... Troisième mandat... Dans la démocratie... C'est à Paul Kagame tu vas donner ça... Le jour qu'on va te balayer... On va rebaptiser... Nous allons rebaptiser... De la manière que tu as rebaptisé... L'aéroport, c'est comme ça que nous allons rebaptiser encore ce projet-là. Ceux qui se sont battus. J'entends des... C'est maintenant quand on, nous disait, quand on me disait qu'il y a trop d'illettrés trop en Guinée, nous devons commencer à communiquer. Je vais de, commencer donner, à, je vais donner raison à ceux qui communiquent dans, dans, dans nos langues nationales. Parce que le Mali, si vous voyez que les gens comprennent un peu la politique là-bas, c'est que la communication, c'est dans la langue nationale. Et je comprends maintenant pourquoi je vais me forcer. Parce que au moins sur le soussou, beaucoup peuvent comprendre. Je vais mélanger maintenant. Je vois pourquoi euh, Tola, il parle en français et il parle. Et même quand vous voyez le panafricain, Ousmane Sonko, il parle en Wolof, il parle en français. Là maintenant, c'est que c'est ça le problème. Nous devons beaucoup communiquer dans nos langues nationales pour que les gens comprennent réellement. Parce que beaucoup, ils nous suivent, oui, le général, mais ils ne comprennent pas. Nous devons commencer cela. Sinon, le pays est foutu à jamais. Parce qu'il y a des gens qui disent que pourquoi le palais, le palais Mohamed V, qui a donné, pourquoi ils ont donné les noms à, au, au roi du Maroc C'est parce que le financement, la reconstruction, c'est grâce au roi du Maroc que ce palais a été reconstruit. Et Bangeti, à Kobriba, à Ireti, depuis n'a pas bombardé. Personne n'a mis un cent un franc là-bas. C'est des millions de dollars qui ont été dépensés. Mais vous avez vu, le, les gens ne savent pas. vraiment pourtant les gens pensent que c'est le gouvernement, ça vient du budget national. Mais ça vient du ça vient de la, euh, euh, du Maroc. C'est grâce au roi du Maroc. C'est grâce au roi du Maroc que ce palais a été construit. Donc, il mérite le nom. Le roi mérite le nom. C'est grâce à lui. Nafari. Mais Mou honneur. Mais Paul Kagame, qu'est-ce que Paul Kagame a fait pour la Guinée Parce que je vais vous dire, il y a quelque chose, vous n'avez pas compris. Les Ouswan vous savez, en matière de communication de, de technologie, le Rwanda ils sont, en, ils sont en avance. Ils ont même lancé leur satellite et tout. Vous allez entendre ça les jours à venir. Cet ils font tout ça là pour que le Rwanda puisse les aider pour pouvoir redémarrer ça. Ils vont se faire de l'argent. Mais la Guinée, au Yarabi des, au Yarabi, au Yarabi, au Yarabi, on est mal barré avec Mamadou Dumbuya. On a baffé. nagafé. on a Yarabi. M'gré faut avec... bon, moi combi au nom d'Ifala, Fala, parce que nous, vous qu'il y a des combi. Dites la vérité à ce bandit-là. Il a dit, il est venu, il a fait son coup d'État. Il a fait une année, trois mois. Personne n'a parlé. Une année, je vais dire 15 mois. Après, il dit non, qu'il veut 24 mois. On a déjà fini avec quatre mois. Il reste 20 mois. Le temps file. Ils n'ont rien mis en place. Au nom d'Ifala Fala de. Ne pensez pas, ne pensez pas, ne pensez pas. Vraiment. Ne pensez pas à vos petites sommes-là. Et n'a pas à c'est, C'est est, est dommage. Est-ce que Mamadi Doumboué, avec ses discours, il va réconcilier le peuple de Guinée On va faire l'amour à la Guinée. Eh, Allez, tiens-fois Mamadi. Allez, tiens-fois Bandikia Allez, tiens-fois Mamadi Mignanais. Mamadi dit, mi Blataro, ça va être comme le Libéria. Walloy, il va faire comme uh, Charles Taylor. Mamadi est égal à Taylor de Libéria. S'il si ne fait pas attention, le pays la risque de brûler. Parce que c'est un bandit, c'est un narco. L'armée guinéenne, vous ne prenez pas vos responsabilités. Les sages, les, les, les doyens. Mamadi n'est rien d'autre. C'est un bandit. Mamadi, c'est un bandit. C'est ce mot, Mamadira. Un simple bandit. Autant quand vous regardez Mamadi, on nous Mamadi, dit di, Fouria, c'est-à-dire il a l'air il a, il a, il a d'un responsable. Ojimato. Ce bandit-là, quand vous le regardez, il a l'air d'un responsable. Au nom du Fala Au nom du Fala Ombourebé. <rire> Ka insulte Mara. Est-ce que Moutanoma falade, Moutanga Mengenaya? Eh, mon agamunaki. Eh, mon amour. Monaki, Ojimato. Allo, mort-vivant. Ou dit-moi tout. la ne sais pas que gens qui insultent les Des hommes honnêtes dans le pays. Ou moi tout. Il y a des bandits. Des enfants. Des traites. Non, non, non. Tout le monde vide. C'est ce que nous avons dit. Ou nous di dit y a des bandits. cest que la que malheur, c'est encore des gens. Regardez. Baouri. Regardez Bauri. Paul Kagame de Kagmele, je pense que c'est une très bonne initiative. Eh Allah. Eh Allah. Eh Allah. Ça c'est Bauri ça. Ça c'est Bauri qui dit ça aujourd'hui. Hein Le Guinéen, il y a des gens, ils préfèrent l'argent, leur dignité. Et ça, et ça, paquet. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État. Les politiciens, là, beaucoup sont partis. Mais tous ceux qui ont dit, on vous soutient, on est derrière vous, comme les Baouris, les moutons là qui ont la tête baissée, là, les Fayas Minimono, les Ousmane Kaba. Sinon, les Guinéens, comment se fait que... Hein Attendez, je vais bloquer cet ce, ce imbécile là. de, de Voilà. C'est fini. Je vous ai dit pardonnez. Quand quelqu'un vous voyez pas le mal, ne répondez pas. Moi, j'ai la solution. Je le bloque, je le bannis. Voilà. Et la page respire. C'est pourquoi vous voyez le nombre augmente. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre le cœur et partager. On n'a pas besoin d'insulter. Voilà. Vous voyez des Baouris pareils? Ce pays-là, on a tous témoins. La sœur du président Alpha Condé, la grande sœur qui est décédée, paix à son âme, est en 2000. 2000, 2015, 2016, comme ça. Elle, la KRIEF, elle qui n'était même pas responsable ministre, rien du tout. On a gelé son compte sur la liste des 188 où il y avait le nom de la première dame, père à son âme, Adja Vous savez, tout ça, c'est fait exprès. Nyangoya Buruma. Les Moustapha Naïté qui ont géré, qui ont été ministres des TP, et pendant le temps de Moustapha Naïté, au pas de réalisation, rien du tout. Les médias, les Girassi n'ont jamais parlé de ça. Ils n'ont jamais. Mais lorsque Adjaoum, Adia... qui était au TP avant Moustapha Naïté, débat était le Moussa Mouiz. Ou alors c'est le Nafia là qui est sur le Guinéen. Il y a des ministres qui sont proches de eux aujourd'hui, qui montent, qui descendent avec eux. Ils n'ont pas leur compte gelé. Pourquoi je vous parle de la sœur du président Alpha Condé qui n'a jamais été ministre, rien. Mais ils ont fait ça. Vous savez pourquoi Ça dit que Dieu nous sauve. Si on ne se lève pas, nous les Guinéens, walloy, le pays là va encore régresser mille fois en arrière. Ils ne pourront rien pour ce pays-là. Encore ils le font Je vous ai parlé des, des commerçants, les vendeurs de médicaments. là. Vous savez pourquoi Ils les ont laissés aller acheter des marchandises à Gogo. Plus de 200 conteneurs, des milliards et des milliards, des gens qui contribuaient. Ça dit alimenter les caisses de l'État parce qu'ils payaient des impôts. Quand on veut changer quelque chose, on prévient les opérateurs économiques à, à partir de telle date, nous allons interdire l'importation de ces médicaments. Non, ils ont laissé parce que oui, ils se sont dit que oui, d'une part, ceux-ci ils soutenaient l'UFDG. Je vous avais dit ça ici. On est face à des bandits, on est face à des narcos, on est face à des faux types. Sinon, il y a combien de personnes qui sont avec eux Les docteurs Kassoury, Diané et autres, il n'y a rien dans leur dossier. S'il y avait quelque chose, il n'allait pas faire une année. Nos lois disent quelqu'un, quand vous n'avez pas de preuve après six mois, il faut le libérer. Mais regardez aujourd'hui tout ce qui est là, c'est la force. Et le Guinéen, au ou Yarabi. Au Yarabi. Je crois que j'ai la photo. Les docteurs Kassori qui sont allés trouver le financement. Celui qui est le président de Koweït aujourd'hui il était au grand projet là-bas, à Abu Dhabi. Voici des gens. Qu'on est en train de humilier aujourd'hui. Pourtant, ce sont eux, grâce au gouvernement du président Alpha Condé, euh, Où il est avec euh, ce monsieur qui est le président d'Abu Dhabi aujourd'hui. On prend des Gomu qu'au premier ministre d'un pays. Si ce n'est pas une insulte pour la République de Guinée. Comment gomous peut être premier ministre d'un pays normal Comment Amara peut être secrétaire à la présidence d'un état normal Comment un eh, peut être président du CNT d'un pays normal Et moi, dehors, les gens pensent que lui, vous savez le pacte qui est entre Mamadi et l'autre, qu'il va tout faire, il va, le, il va le maintenir des années au pouvoir. Mais au dehors, vous ne comprenez pas. Chaque jour, on sort, Obe pour que comprenne narco Quand je finis, je vais montrer la photo de Dr. Kassori avec l'actuel président d'Abu Dhabi quand je vous parle des projets d'ailleurs de, du... c'était l'échangeur qui était prévu mais le reste d'argent, ils vont faire ce qu'ils veulent avec quand vous dites que l'état c'est une, une continuité mais vous savez combien ces gens-là ont donné le fonds coïtien et puis d'Abu Dhabi ils ont donné et vous-même, vous allez regarder ce projet-là pour dire l'argent que les gens-là ont donné. Nous allons montrer tous ces documents. Tous les demagogues qui parlent, vous allez encore nous respecter. Parce que Moutam, quand tu as affaire à des voleurs, des bandits, fera preuve des Il faut montrer des preuves. Maintenant, les Guinéens, c'est ce que nous allons vous montrer. Moussa Fana était né, Et Fanyé Biri Nathande. Moura Fourier. Les docteurs Kassouri qui ont créé Agnès en Afrique. A Gifil, tous ces projets pour aider et c'est taré Mali. Et n'a née pas tout. Mais la Guinée démagogie Rafael Guinekam. la Guinée en a guelito. Et on a un peu de temps. Mais Guillaume Tima non dit Falade. Personne ne veut dire la vérité. Et on est là, personne ne veut dire la vérité. Hein? Comment est-ce que la Guinée va avancer? Comment est-ce que la Guinée peut avancer dans ça? Comment est-ce que, est que le pays peut avancer dans ce mensonge. Faut un nom de Moura Fourier. Imam. Imamé, politicien, wadant, Imam politicien, wadant, responsable, wadant, les Bawuri là, Onafiriadant, Ousmane Kaba, Ali Ngangboya Dabla, vous étiez vous étiez ministre des finances ici, Ousmane Ousmane Lansana Kuyate. premier ministre, qu'est-ce que vous avez fait? vous ne dépassez pas le docteur Kassouri vous ne dépassez pas El a ce dans le malta nyambuya quoi le akoke manika Bansan. bansa mais wallah ala nonoro ce pays là wallah ala nonoro mama dina la jamfa mo qui bonoro kakobe kien qui ta kilaf ça y et le mo kataka wariny ni kana Qu'à projet, il a l'a projet minobi. Qu'à il est-elle le cas? Fissililom Bali. Qu'à quelle est-elle la vie? Maman dit qu'on connaît mon atissier banal à demander, non? Bali, Naïré. Il est mal long. Il est Fissilom Bali, maman dit. Il y en a qui, si siroa aussi. là. Projet Minorbi. Tous les projets là, quand ça va finir là, on va voir si tu es capable de quelque chose. Depuis que vous êtes venu, vos ministres se sont promenés avec des milliards. Mais qu'est-ce que vous avez eu tu as payé des journalistes pour convaincre. Personne ne te fait confiance, Mamadi. Tu n'es qu'un bandit. Tu es sale. Tu es sale. Qui? Qui peut faire confiance à quelqu'un? Regarde-toi. Quand tu es président d'un pays normal. Regarde. Igna m'a fait. Mou qui l'est n'yamie, ni a Momokini, ni bandianyate. Même Paul Kagame même a peur. Même Paul Kagame a Ignane. m'a Même Paul Kagame a peur. Paul Kagame m'a fait, à Islana Ignagne, ni bandia teti. téti. Regardez Kagame, lui-même, il a peur. Il dit, « Eh, Allah, la vous êtes Hein, à Pourtant, il était venu en Guinée. Lui, il était venu pour chercher l'expérience du président Fakonde. Ibrahim. Ibrahim, a le président Fakonde. Il y a eu le il pourra, maman dit, Dumbuya. Fentille. Fissurilombalie. Il est Il est raccourant. Il est raccourant. Il tidi. raccourant. tidi, est nous Il toi tidi. moi Il a raccourant. Il est Il Il est raccourant. Il est raccourant. Il est raccourant. Il est raccourant. Il est est pour développer son pays. Aucun projet mignonne. Et le fils lui l'homme bali Yo toi t'as pour Paul Kagame. Non, fils lui l'homme bali Il m'a dit. Non, ce outil là. Fils lui l'homme balie. Il m'a dit. Il te la fait Et puis tu Il glorifié. On dirait que c'est le peuple qui a, qui a voté pour toi. Faut il y a faux bandit. Faut il y a faux bandit. manda c'est ce est là. C'est ce qui difficile. Il y a des moi, Mieboutou. Il n'y a plus de confiance. Et tu as dit, moi, moi, mes proches, personne ne serait candidat après toi. Ta... <rire> Tiens. Et, tu as mentir Vous avez menti dans votre plan. Toi et Idi Amin. Quand le président Fakone, il reste trois mois. Mamadi Dumbuya, Ça fait combien de mois maintenant Combien de mois Présent, il hein, faut Toujours, présent. Ça c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ou balilou. Présent, il faut que Vous avez gelé le compte des gens. Est-ce qu'il faut Allah, Almasa? Allah le al balola, Allah le djoni balola. Ya? Allah le djoni balora, Allah niangbolou, l'homme balilou. Allah le djoni balora. non, non, mais les gens là, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Hein, non, Nyangbole. Eh non. Manka Sraqa la louti. Manika, manka l'kulankal, la saraka l'aldi. Hein? Saraka. C'est que les Guinéens, Wallah, jusqu'à présent, vous n'avez pas compris le. Moi, je vous ai dit, Wallah, tant qu'on ne met pas le feu derrière ce bandit-là, il ne va pas dégager. Je vous avais dit depuis le départ. Parce que d'autres étaient là, émotions et autres. Moi, je vous avais tout dit sur ce bandit-là. Hein Et puis ils sont contents avec ça. Des amateurs. Manamana Moukbansa. Manamana Moukbansa. On laisse les intellectuels des tonneaux vides. Hein Voilà. Toi, le maudit-là. Et moi, c'est ce que j'aime. Ne les répondez pas, n'insultez pas. Tant que moi, je vois, je les bannis sur cette page. Si ce n'est pas eux-mêmes qui font tout, sinon ils savent combien de personnes regardent le général 5 et toi. Malgré que mes pages sont attaquées des virus ou tout, un système pour réduire le début de connexion et tout en Guinée. Mais malgré tout, les gens regardent nos vidéos. Ils peuvent rien, rien, rien. Ils ont tout fait, nous corrompent. On va donner à nos parents, Brahi mon tout ce que tu fais c'est dans l'intérêt du Président Fakonde. parce que tu vas être aveuglé tout ce que tu fais les obsèques de la première dame tu as montré encore de, tu as montré aux gens au Kondé, tu as donné plus de force au Président Fakonde. même ceux qui n'aimaient pas de la, du Président Fakonde, ils ont eu de la sympathie pour le Président Fakonde. le point Kagame tous les Guinéens sont conscients tu n'as pas fait d'efforts, tu n'as pas créé le projet. C'est comme l'échangeur de Bambeto et ainsi de suite. Il m'a que C'est le gouvernement du président Fakonde. Je vois pourquoi la dame-là Elle ne sourit pas. Parce que Fisri Maman dit, je vois pourquoi ta maman elle ne rit pas. Je vois pourquoi elle ne rit pas. Hein Ceux même qui, qui nous ont aidés, les castros ont aidé la Guinée. Il y a des boulevards à leur nom. Les Gamal qui nous ont aidés, il y a l'université, tout ça. Le palais Mohamed V, où tu es flanqué là-bas. Si tu veux aussi, il faut changer le nom là. C'est grâce au Maroc. C'est eux qui ont financé là-bas. Nyangbo Bali. Il faut, il faut changer le nom là encore. Parce qu'il était malouyala. Ni très malouyala. Ni les très malouyala. Ni très malouyala. Tu n'allais pas chercher à... C'est-à-dire l'honneur du président Fakonde. Car rabaisser Il est Mamadi Nyangbo. Côte d'Ivoire aujourd'hui. Regarde les ponts là-bas. Des hôpitaux au nom du président Alassane. Parce que... Allez le kaket. Il est n'y coro. Toi et blala, le honneur le oeu. Mais il est fisurilombali. fils de l'homme bali, il dit, Mamadi. Il m'a ala l'omféu, il ti mérila. Ibrahimou badjur l'amoyabi. Dans ce pays-là. Et tous les Guinéens ont compris maintenant que tu es limité, tu es borné. Faut y aller. Faut y Mamadi. Fouille. Mais tu vas sentir le peuple. Même sur nibé parce que Moro Kouroni dit, tu ne veux même pas qu'il y ait la paix dans ce pays. On avait dit, s'il y avait des intelligents derrière toi, même l'hôpital d'Onka. combien de milliers, plus de 70 millions de dollars d'investissement, grâce à qui? Président le Faconde, Lombali. Ficeri Bali. Le Président le a donné le nom du stade. Au général, l'Asala compté parce que Massa Koroli, ils ont initié c'est eux qui ont initié. C'est pourquoi le président Fakonde a donné le nom à feu général Lansana Conté, père à son âme. Il est Fissuri Lombali. Et tu vas, tu donnes le nom de ton enfant. Même le nom là, ne porte même pas le nom de Lansana Conté. C'est un autre nom qui est sur papier en France. Fissuri Lombali. Pour tromper les gens. Et là, il s'est Lui aussi, il est là-bas. Mara Il faut demander le certificat de naissance du petit en France. Il faut demander le certificat de naissance du petit en Là, c'est la Le nom que l'enfant porte en France et le nom qu'il porte en Guinée, c'est différent. Mais tout ça pour manipuler la basse-côte, politicien. On a on continue. On on continue. On a ramassarade, on que on a on a on on a on a et fala mané aré le o baba ora progeneturé zéro considération yo musami fari ma wonou non di fala nana o suivi matina ora die. et fini ma mère béle béle nana ma o ta no fini mais kobira o munondifalama o no bad o no fara logonéga ora progeneturé mais yo mo maira menfé parce que fala ma et baba munou fa o non di fala ma ora progeneturé o toro dunia nakinara il nous fait faim là-bas. Il y aura projet de suivez-moi, Mais il nous finit où Il a intérêt personnel. Il nous fera le des Adama, il est un homme. Il a dit, il il a dit, il il a dit, il a il il y a il a il il a il il il il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 on a des gens qui ont fait On a fait des choses. On a fait des choses. a a donc euh, merci à tout le monde, je vais m'arrêter ici, le combat continue.